J'étais scout et puis un jour on est allé à Saint-Maximin. Je ne connaissais pas les Dominicains, mais j'ai trouvé ça magnifique. C'était la beauté. Le couvent était magnifique, l'église était magnifique, les frères avec leur Rabbian étaient magnifiques, ils priaient, c'était magnifique. Et on m'a dit, la devise des Dominicains, c'est la vérité. Ah, ben c'est très bien. Et alors de fait, quand j'étais étudiant, je venais ici au couvent à Marseille. Et tous les pères, ils étudiaient. La vérité. Et ils pouvaient parler avec tout le monde, les savants, parce qu'ils aimaient la vérité. Ils étudiaient la vérité. Ils parlaient avec des physiciens, des cinéastes, des artistes, des. plein de gens. Et ils parlaient, ils dialoguaient, ils recevaient la vérité des autres, ils écoutaient les autres. Et ils partaient intelligemment. Et les études dominicaines, j'ai vu, c'était des études, la vérité, la vérité. Et la vérité, la plus grande des vérités, c'est Dieu.